j'ai plus ou moins des difficultés, mais ma santé n'est pas forcément liée qu'à cela. Elle est liée à mes habitudes de vie. Est-ce que je mange bien Est-ce que je fais une activité physique Est-ce que je suis allé à l'école grâce à l'école, je peux avoir des diplômes, je peux après avoir un métier, et avec ce métier, je peux avoir de l'argent, etc., etc. Ensuite, il y a aussi la santé. Est-ce que la ville dans laquelle je, je suis me permet de me... De me réunir avec mes, avec mes voisins me permet de bouger est-ce qu'il y a des pistes cyclables heureusement on est dans une piste cyclable mais est-ce qu'il y en a beaucoup de pistes cyclables sur nous pas du tout hein, Donc, est-ce que la commune est-ce que la collectivité territoriale me permet de développer les activités sociales ça fait partie de la santé et c'est même le point le plus important en plus est-ce que le pays dans lequel je suis est en guerre ou pas on voit très bien qu'on n'a pas la même capitale santé en France avec ce qui se passe en Ukraine par exemple, d'accord Donc tout ça participe à notre santé. Alors en Martinique, vous savez qu'on est que environnement est très impacté, nous faisons partie des régions les plus polluées de France à cause de la chlordécone, à cause des sargasses, à cause de l'air, donc tout ça participe à ma santé. Alors. En tant que promoteur de santé, moi, mon activité, quand je, même quand je parle au médecin, vous êtes tout à l'heure, docteur Abusso, quand j'ai dit au médecin, vous savez, euh, l'hôpital, le médecin, c'est quand je suis malade, donc quand j'ai un peu perdu ma santé. La santé, c'est donc tout ce qui est avant. En tant que professionnel, nous devrions donner des conseils à tout le monde pour rester en santé, donc pour rester en pleine forme. Il faut savoir que notre environnement dans lequel nous vivons, vous l'avais dit tout, tout à l'heure, vient impacter notre santé. Je suis passé hier à Dostaville, au François, on a senti les émanations de la, des, des, des sargasses, et on se dit, ces gens qui vivent tout autour de ces sargasses, ils, sont, ils reçoivent ces émanations toute la journée, est-ce que ça, ça ne va pas perturber leur état pulmonaire, ça c'est savoir voir après avec les médecins, mais on voit que notre environnement vient nous impacter énormément. Et en plus, si j'ai un handicap, euh, nous avons l'association euh, avec nous, mais si j'ai un handicap, on s'aperçoit que l'environnement est encore plus impactant sur le handicap. Donc comment notre société en général peut faire que nous puissions vivre tous ensemble, ensemble, en bonne santé euh, Il faut savoir que jusqu'à 20% des cancers sont liés à notre environnement si on n'agit pas sur notre environnement eh bien on peut avoir une aggravation des pathologies cancéreuses il faut savoir que euh, les particules fines alors ça on verra avec ma lumière mais entraînent jusqu'à 40 000 décès par an en France juste l'air on voit très bien que notre espérance de vie est liée à l'environnement dans lequel nous sommes alors on se dit notre production humaine on voyage beaucoup, on a des voitures, on a des avions, etc. On aperçu qu'avec la Covid-19, là, il y a eu moins de pollution dans l'air, la mortalité est descendue, la mortalité est descendue, juste en restant chez soi, en diminuant, donc, la consommation des hydrocarbures. Donc, on peut se poser des questions, est-ce que moi, mon activité humaine ne vient pas aggraver l'environnement qui va, par effet de boomerang, revenir sur moi alors, si on reprend l'exemple de l'activité humaine avec la COVID, on s'aperçoit que toutes les pathologies virales, maintenant, toutes les épidémies, toutes les pandémies sont liées à notre activité humaine. On vient grignoter sur la nature, on vient grignoter sur les terres vierges et là, les virus qui étaient à l'état sauvage passent du monde animal à la sphère humaine. Et donc, il y a, il y a un mois, euh, il y a des films qui sont passés, qui vont passer donc aussi en Martinique, sur la fabrique de pandémie. C'est ce un groupement de chercheurs qui a identifié qu'il y avait encore des milliers de virus, tout aussi virulents que celui qu'on vient de voir, et qui n'attendent qu'une chose, c'est de venir dans la sphère humaine. Donc, nous soyons très vigilants à l'avenir. Alors, vous pouvez éventuellement, ça s'appelle la fabrique de pandémies. Le, juste pour info, c'est de l'UNESCO. Le 22 mai, ça va, ça va passer sur Ushuya TV, si vous l'avez, et France TV Outre-mer le 23 mai. C'est un, un documentaire euh, qui nous explique que notre activité humaine va venir impacter l'environnement et automatiquement, on risque d'avoir des conséquences. Il y a sur euh, le France TV Outre-mer et euh, Ushuya TV. Ah ouais. Et euh, c'est financé par l'UNESCO. Euh, alors l'homme et l'environnement ça date de très longtemps en tant que médecin Hippocrate c'est celui qui, qui nous a un petit peu euh, qui a organisé un petit peu la médecine et il disait avant de soigner quelqu'un le médecin doit aller se promener dans le village doit aller se promener dans l'environnement et regarder comment les gens vivent c'est à partir de là qu'il peut commencer à professer Donc, on doit prendre en compte l'individu dans son milieu naturel. Et d'ailleurs, on se rend bien compte, hein, avec la COP21, avec la, le, le dérèglement climatique, que si on ne fait rien, nous allons être en difficulté. Hein, euh, il n'y a, a, a pas très longtemps, le, le professeur Safache, de l'Université de l'Antille-Guyane a, a imaginé la Martinique dans les années 2050. Eh bien, Fort de France, la moitié de Fort de France se trouvera sous l'eau. Et ça pose des problèmes. Comment on va faire après Il faudra qu'on quitte Fort-de-France Comment il faudra qu'on fasse pour vivre Donc ça pose réellement des problèmes. Avec la Covid, l'année dernière, on s'est aperçu que les adolescents, la première crainte que les adolescents ont, donc qui entraîne un stress important, c'est le réchauffement climatique. Qu'est-ce que nos aînés nous, nous laissent Donc si déjà on est en train de mettre nos, nos jeunes dans une situation de stress, qui veut dire stress va peut-être dire consommation de médicaments à plantolytique. D'accord vous voyez un petit peu dans quel dans quel système nous pouvons, euh, nous pouvons euh, évoluer. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je vais, enfin, dans, dans, dans, le, dans la, la relation entre l'homme et la santé, simplement pour vous dire que notre environnement est lié à, au comportement de, de nous, humains. Super, on a du pétrole. Donc on va avoir de la voiture. On va commencer à polluer, on va commencer à être sédentaire, on va commencer à être obèse, on va voir un petit peu le, le, le décrescendo de par rapport à notre activité humaine. Hein. Et donc là, ça tombe bien, puisqu'on va bouger aujourd'hui. Hein. Euh, donc ça veut dire que tous nos comportements humains vont avoir un impact sur notre santé. Alors voici, on vient au monde, et au fur et à mesure, notre capital santé naturellement descend. On n'a plus les mêmes réactions par rapport aux agressions, aux maladies. Et si j'ai une maladie chronique, mon espérance de vie, ma réserve de santé diminue. Arrivé à un certain âge, si je tombe malade, je ne peux plus récupérer. Notre objectif, c'est d'arriver très loin. Est-ce qu'on est programmé pour 8 jusqu'à 120 ans On est programmé pour lui jusqu'à 120 ans. Maintenant, c'est exceptionnel, dans a 120 ans. Oh, mais on est programmé pour. Alors, et là, je vais alimenter l'association des appâts. Hein, pour rester en forme, pour avoir notre, notre espérance de vie durée, même si je suis malade, c'est d'être en mobilité, de bouger, d'avoir une mobilité active. Ce n'est pas parce que je suis sportif et que je fais du sport, vraiment trois entraînements par semaine, que je rentre dans la mobilité active. Parce que je fais un sport, grand sportif et puis arriver au boulot, garder ma voiture juste devant oui. mon bureau. Je peux être un très grand sportif et puis garer ma voiture jusque dans le parking de, de, de, de Carrefour, voilà, prendre mon petit shirt et pas bouger et rester chez moi devant la télévision. Donc là, tous les entraînements que j'ai faits sont de nature par rapport à mon activité euh, à la maison. Donc la mobilité active hein, concerne à lutter contre cette sédentarité. Je pense qu'on ne va pas contre se dire, hein, je peux être un sportif, je peux être sédentaire. Voilà. C'est le label APA. Il faut dire que la sédentarité tue plus que le tabac, que l'alcool, d'accord Je suis sédentaire, je vais chez moi, je ne bouge pas, pathologie cardiovasculaire, et voilà, c'est énorme, nombre de décès, donc euh, les pantoufles, la télévision, le match, la bière, ah un cocktail explosif pour la santé. Alors, soyons de la mobilité active. Mobilité active, c'est euh, se déplacer juste avec la force humaine marcher, c'est faire du vélo, d'accord C'est pouvoir se, enfin, être mobile sans avoir recours à un artificiel. C'est la trottinette, c'est du patin, c'est du skateboard, hein enfin, des choses comme ça. On sait si bien que euh, l'État a bien mis ça en évidence que si on veut rester en pleine santé, qu'il faut bouger, on inclut maintenant l'activité physique dans à peu près tous les plans de santé publique. Le plan national de santé publique, d'accord ou maintenant, avec la prescription d'appât, on peut, je peux, moi si j'ai envie, j'ai un patient qui est en difficulté, faire une prescription comme médecin en disant, allez, maintenant il faut faire une activité. Mais je sais pas où, je sais pas comment faire, j'ai une pathologie, etc. Mais pas de souci, je vous envoie voir un appât, c'est prescrit. On confirme On confirme. Voilà. J'ai plein d'ordonnances, sur hein. avec, avec moi, le docteur aussi. Donc on peut prescrire une activité physique. Et, voilà, un type d'ordonnance, hein, euh, minimum, 30 minutes d'intensité modérée, tous les jours, pour hein, faut marcher tous les jours au moins 30 minutes. Alors au départ, on disait 3 fois par semaine 30 minutes, et puis les dernières études montrent que ce n'est pas trois fois par semaine, il faut marcher tous les jours, 45 jours, 45 minutes par jour, et puis le dernier jour, faire des étirements. Je trouve que toujours évident. C'est ça, c est, on est plus maintenant dans la régularité, c'est 30 minutes par jour sur 5 jours. Sur 5 jours, c'est ça. il y a le week-end, d'accord, mais soyez pas trop inactif quand même le week-end. Euh, alors, la mobilité active ne se traduit pas seulement de marché, c'est-à-dire qu'au bureau, on s'aperçoit que si on reste assis plus de 2 heures, et si on, a beaucoup de, enfin, si on prend de l'âge en plus, notre, notre masque musculaire fond. Donc, pour éviter cela... Eh bien, au lieu d'avoir des chaises standards je peux avoir une chaise et je pédale en même temps mm -hmm. il y a des études qui ont montré que les enfants à l'école si on leur mettait un petit pédalier mm -hmm. sous la, sous les, la, sous la les table ballons, ouais. ils augmentaient leur concentration ils étaient plus concentrés en pédalant et tout en travaillant après quand on a mal au dos comme moi eh j'aime bien utiliser ce petit ballon comme chaise, Les gros ballons, vous savez à décathlon on s'assoit dessus et hop ça permet de être, de ne pas être statique, on bouge, et pour le dos c'est génial. Vous voyez, on a plein de... il y a même des restaurants qui sont en train d'ouvrir, on mange en marchant. C'est un grand tambour, et puis on est avec quelqu'un, à côté on discute et on marche et on mange. coup cool, la mobilité active peut aller. Alors, marche ou vélo, il faut choisir les deux. Il y a plein d'études qui ont montré que, par exemple, ceux qui marchent le plus ce sont les parisiens. On n'a pas de voiture, il y a des transports en commun, etc. etc. Donc c'est eux, en région urbaine, qui marchent plus. Et on s'est aperçu que malgré tout, si on leur demandait de marcher encore un petit peu plus, on pouvait gagner jusqu'à 50 vies par an. D'accord. Si on prend la même population qui marche, si on leur demandait de marcher encore un petit peu plus, bien, il y a 50 personnes qui ne décéderaient pas euh, en, en plus chaque année. Après on se dit, ah oui, mais moi j'ai un vélo euh, électrique, est-ce que ça marche Les études en Suisse, ben, ça monte en Suisse. Hein. Bon, que, que ce soit vélo simple ou vélo électrique, on a la même, le même résultat. On ne peut pas hésiter à faire un petit peu de vélo, pour, pas forcément pour faire des performances euh, Tour de France, etc. Parce que maintenant, je sais qu'il y a du doping euh, par assistance électrique. Hein, C'est ça, dans les petits vélos, les... Voilà, bon. mais Mais pour, pour sa propre santé, on peut se faire aider aussi par euh, des vélos euh, assistés. Et là, on va mettre au terminé euh, l'intervention. C'est simplement, et là, j'en ai discuté tout à l'heure avec notre conseillère municipal. Oui mais les routes sont quand même un peu dangereuses et moi je suis pas un grand sportif, sportif